Qu'est-ce que l'immobilier anti-inflation On devrait même dire anti-stagflation. Ça fait quelques semaines que je vous en parle et que vous me posez beaucoup de questions sur ce sujet. Ça fait même plutôt deux ans en soi que moi je travaille sur ce sujet. Là j'y reviens. Et donc on va y consacrer cette vidéo et j'ai également consacré un dossier complet d'investissement. Euh, chers amis, bonjour, ici Guy de La Fortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Et si vous voulez vous inscrire au service, comme d'habitude, ça se passe euh, soit en cliquant sur le lien ci-dessus, soit euh, en description de la vidéo, euh, si vous voulez approfondir euh, ce que j'appelle moi l'immobilier anti-inflation, euh, anti stagflation euh, anti euh, qui est euh, quelque chose euh, d'assez contrariant, sinon contrariant, parce que, euh, comme on va voir dans la première partie de cette vidéo, le sentiment est plutôt baissier, euh, là où moi, euh, j'aurais plutôt tendance à être haussier sur l'immobilier, et donc on va voir ce sentiment, on va voir euh, l'analyse, euh, on va voir le cadre pardon dans lequel on se place, et pourquoi, parce que je pense que euh, on a euh, des possibilités de hausse sur le marché immobilier. Dans une troisième partie, on va aussi voir les évolutions à l'intérieur du marché immobilier et dans différents secteurs parce que c'est en train de bouger très vite, très fort. Ça a créé à la fois des opportunités et des risques et des faiblesses sur des produits préexistants. Et dans une quatrième partie, nous verrons bien évidemment euh, comment est-ce que on peut aujourd'hui euh, se positionner sur le marché immobilier, euh, par avec quel type de produit, quel type de support, comment ça marche. Euh, on va regarder tout ça. Et ben, allons-y Donc sur le sentiment, euh, c'est quelque chose qui m'a assez étonné ces dernières semaines. Euh, la plupart des gens euh, qui parlent d'immobilier euh, prévoient. Euh, prévoit une baisse ou en tout cas il y a une crainte euh, il y a une crainte une baisse de l'immobilier qui en soi euh, est assez euh, assez facile à comprendre euh, parce que on vient vous dire ah ben, hausse des taux la hausse des taux ça fait baisser l'immobilier vous avez une baisse du nombre de transactions euh, vous avez euh, également euh, une baisse des prix qui, est déjà, qui a déjà commencé à Paris et donc tout ça a mis bout à bout. vous ajoutez encore euh, l'endettement euh, des ménages et des entreprises euh, qui sont déjà à un niveau très élevé, donc avec une capacité d'endettement éventuellement euh, diminuée, tout ça fait penser que euh, on va pas euh, vers un immobilier très folichon euh, dans les prochaines années, voire la prochaine décennie. Et donc ça, à la fois, ça paraît évident et à la fois, ça me paraît bizarre, parce que, euh, que ce soit consciemment ou non, c'est d'une certaine manière acheter euh, le narratif euh, politique du moment, qui est que les banques centrales euh, vont monter les taux, casser l'inflation euh, et qu'on va avoir une normalisation. Parce que, bien évidemment, si vous avez une normalisation des, des taux d'intérêt, une normalisation monétaire, une normalisation économique. Le marché immobilier euh, euh, est en partie euh, à des niveaux stellaires depuis le début des années 2000. Il serait assez logique qu'il baisse. Sauf que les mêmes gens qui craignent une baisse sont les premiers à, à savoir que la normalisation est impossible. Elle est impossible et elle ne va même pas se passer euh, pour deux raisons. Euh, elle est euh, impossible parce que euh, ben, si vous commencez à hausser les taux, euh, vous mettez immédiatement en très grande difficulté euh, les États euh, qui ne vont plus être capables euh, de financer leurs dettes. Et ça, vous, si vous haussez les taux trop vite, vous avez véritablement euh, un, un, risque, euh, un risque de choc euh, et d'attaque sur les dettes euh, publiques. Alors, euh, vous avez aussi un risque, euh, dans l'autre sens, inflationniste, qui est que s'il y a trop d'inflation, ça va aussi faire pression sur les dettes publiques. Donc on est un petit peu euh, face à un dilemme, mais il est absolument certain que si aujourd'hui, quand vous avez une inflation euh, 6% en France, 8% en zone euro, et probablement plus si on calculait les choses de manière un peu plus sérieuse, euh, si on montait les taux à euh, 3, 4, 5% minimum, pour, pour pouvoir casser cette inflation, on mettrait les États par terre. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a, a, a, a pas un univers dans lequel vous pouvez monter vos taux d'intérêt à 3, 4, 5 sans que derrière, les États fassent faillite. Ça n'existe pas. Sans que vous fassiez une révolution copernicienne de tous vos systèmes monétaires. Ce qui va peut-être arriver, soit dit en passant. Hein, euh, on reparlera bientôt de l'euro numérique mais tant qu'on n'est pas à l'euro numérique on n'est pas encore dans ce cadre là euh, et du coup euh, ben on se rend compte que les banques centrales sont pas en train de gérer l'inflation, elles sont en train de gérer les perceptions, elles sont en train de vous dire ah attention, on prend les choses au sérieux et euh, nous allons augmenter nos taux d'intérêt de haut 0,5% de taux quand vous avez une inflation à 6% mais qu'est-ce que ça veut dire ça euh, ça veut dire que euh, tous les produits financiers peu risqués, tous les comptes courants, les, les, les, les fonds euros d'assurance-vie, les livrets d'épargne, enfin, 2000 milliards d'épargne en France, vous avez 2000 milliards de comptes courants, fonds euros d'assurance-vie, livrets d'épargne, même probablement un peu plus, on n'est pas à 100 milliards près, <rire> vous savez-vous dire quand vous avez 2000 milliards d'argent qui se fait gratter 6% par an à cause de l'inflation, vous avez une forme assez impérieuse d'injonction à sortir cet argent et à le mettre dans ailleurs. Et ça, c'est le truc qui est très très très important. C'est-à-dire que oui, quand on augmente les taux, généralement, ça fait baisser l'immobilier. Bien évidemment, c'est assez facile. Si vous, avez, si vous dépensez plus d'argent pour rembourser votre taux d'intérêt, vous avez moins d'argent pour rembourser le principal. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand on augmente les taux, les prix immobiliers baissent. C'est simplement qu'en coût complet de votre achat immobilier... Tout l'argent que vous avez dépensé, c'est-à-dire l'achat plus le taux, les charges financières, ben, s'il y en a un qui monte, l'autre doit baisser, toute autre chose égale le par ailleurs. Mais sauf que ça, c'est vrai depuis les années 80, c'est vrai depuis qu'on est dans une époque où on n'a plus d'inflation, mais dans les années 70 où on était dans, exactement dans une période de stagflation avec une énergie très chère, on est une période qui ressemblait pas mal euh, à certains égards à celle qu'on traverse aujourd'hui, euh, ben on avait des taux qui augmentaient de l'immobilier qui augmentait en même temps. Donc on a historiquement la preuve que euh, ce n'est pas parce que les taux montent que votre immobilier baisse c'est vrai depuis 1980 sauf que on est en train de sortir de la grande séquence dans laquelle on est rentré dans les années 80 donc il serait assez logique que le marché immobilier se mette à répondre différemment et encore une fois où croyez-vous que vont aller les 2000 milliards d'euros qui aujourd'hui euh, dorment euh, sans euh, sans avoir de rendement quand vous avez 6 8 10 d'inflation euh, vous vous faites détruire votre épargne quand vous faites ça en quelques années, vous, vous faites manger votre épargne et vous avez tous vos équilibres qui s'effondrent. Que ce soit tous les gens qui comptent sur leur épargne pour essayer un petit peu de vivre de leur rendement, c'est foutu de chez foutu. Les gens qui veulent préparer une retraite, c'est foutu de chez foutu. Qui veulent payer les études de leurs enfants, enfin toutes les raisons pour lesquelles on épargne euh, se font massacrer. Donc une fois que vous dites, « Bon, bah, cet argent, où est-ce que je vais le mettre ?»« euh, Bon, bah, vous allez le mettre un peu en bourse. » Okay, maintenant, il faut faire attention. La bourse, en ce moment, est dans, des, dans un état de chaos extraordinaire. Ça s'effondre. Tout d'un coup, on a un mois où on repart à la hausse. Mais est-ce que ça va durer Est-ce que ça va repartir C'est quand même extrêmement risqué. On a des valorisations qui sont incroyablement plus élevées que celles de l'immobilier. Vous êtes sur quelque chose de très risqué. Euh, donc Vous pouvez aller un peu en bourse. Je ne dis pas ça. Une fois que vous avez acheté un peu d'or, et pas tant de monde que ça qui achète de l'or, hein. vous savez, je, vous, je recommande à tout le monde d'avoir un peu d'or, d'argent physique, euh, pour, pour en cas d'effondrement parce que alors bien évidemment, si vous avez euh, un effondrement complet euh, systémique, euh, l'immobilier euh, a de fortes chances euh, de poser un certain nombre de problèmes éventuellement très importants. Euh, donc en cas d'effondrement, euh, ce sur quoi vous pouvez compter, euh, c'est euh, de l'or, de l'argent, des réserves de bouffe, euh, des réserves d'énergie, euh, c'est tout ce qui permet euh, de la survie. Éventuellement du foncier productif, éventuellement un champ, éventuellement un potager, euh, éventuellement euh, la maison dans laquelle vous habitez, tout un tas de choses comme ça. Mais de l'immobilier d'investissement, c'est pas évident. Je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. Parce qu'en ce moment, tout le monde est en train euh, de sonner des espèces d'alarmes en mode « Attention, cet automne, ça va être la fin du monde. » Peut-être. Peut-être pas. S'il y a bien un truc qu'on sait, c'est que euh, les crises les plus graves n'arrivent pas quand on s'y attend. Alors... Je ne suis pas en train de vous dire que l'automne va bien se passer. L'automne va mal se passer, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord. Mais est-ce qu'il va mal se passer au point de provoquer un effondrement Rien n'est moins sûr. Euh, L'effondrement aurait pu arriver en 2008, bien évidemment. En 2011-2012, en Europe. En 2015, vous ne l'avez même pas vu probablement, mais en 2015, on n'est pas passé loin de la catastrophe. En 2019, on aurait pu s'effondrer. En 2020, on aurait pu s'effondrer. Et en 2022, on peut encore s'effondrer. Donc peut-être, peut-être pas. Euh, je Vraiment, euh, je voudrais... Euh, faites très attention euh, à tous ceux qui y pensent qu'on va pas passer l'hiver. Euh, alors s'il s'agit de prendre un certain nombre de précautions, c'est une très bonne chose. S'il s'agit de perdre les pédales euh, et de croire que ça y est, c'est la fin du monde, attention C'est Il y a un moment, encore une fois, historiquement, les effondrements n'arrivent jamais quand et là où on les attend. Euh, donc non seulement c'est ça, et la deuxième chose, c'est, euh, je comprends cette espèce de désir de chaos qui est en train de monter, en train de se dire, je préfère le chaos que la merde dans laquelle on est aujourd'hui, comme diraient les anglais, « be careful what you wish for euh, ». Le, le, le... C'est pour, pour, pour les, pour les littéraires, il euh, y a un, un petit ouvrage de George Steiner qui s'appelle Dans le château de Barbe Bleue, qui est une analyse sociologique pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à la Deuxième Guerre mondiale et qui commence, il me semble que la première partie de, de, de son œuvre s'appelle Le grand ennui, et où en fait la, la thèse principale du livre, c'est de se dire, si vous arrivez au cataclysme de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que euh, vous avez euh, une espèce de désir de chaos qui monte dans les populations. Donc, moi je vous avoue, le, le, je, je, à la fois je comprends cette espèce de sentiment euh, qui déborde complètement dans les populations, il peut en sortir des choses très bonnes il peut en sortir des choses très mauvaises. Euh, si vous êtes intéressé, allez lire « Dans le château de barbelet de George Steiner. C'est un, un peu intellectuel, euh, c'est énormément de références, mais, euh, mais c'est un très très grand ouvrage qui, à mon avis, aide euh, à, comprendre, euh, à, à, à comprendre la période. Je ferme la parenthèse, euh, parce qu'effectivement, s'il y a un effondrement, euh, les gars, il faut avoir de la bouffe, de l'énergie, euh, de quoi être autonome ça, vous allez regarder un petit peu ce que, ce que font les survivalistes, les bases autonomes de défense, ou même simplement de, de, de réfléchir à tous ceux ce dont on dépend et d'arrêter d'en dépendre. Et, de, et, et, et au contraire de recréer des, des, des circuits courts, de recréer tout un tas de, de manières d'échanger entre nous, euh, sans passer euh, par des, des systèmes qui sont de plus en plus fragiles. Mais cela, euh, mis à part, vous avez aujourd'hui ces 2000 milliards d'euros, qui ici ne partent pas en fumée dans le cadre d'un effondrement, ben, il faut bien en faire quelque chose. Et donc dans le cas quand même plus probable où tout se pète pas la gueule au mois de, de septembre ou octobre, eh ben vous allez vous retrouver avec 2000 milliards d'euros de gens euh, qui se disent mais qu'est-ce que je vais en faire en sachant que l'inflation va pas euh, l'inflation va pas s'effondrer euh, tout d'un coup, elle va pas disparaître en 2023, faut pas rêver. Bruno Le Maire peut bien vous dire que l'inflation va, va, va, va disparaître. Les signaux du moment euh, tendent à montrer que, c est, c est, que, comme dirait Bruno Berthez, euh, c'est une inflation qui a des jambes, euh, et que il pourrait bien y avoir, euh, pourrait bien marcher, et se mettre à courir un peu. Euh, et donc, si vous avez ça, ben, ces 2000 milliards, ils vont aller quelque part, ils vont aller et ils vont aller très probablement, en grande partie, sur le marché immobilier. Et c'est des choses euh, qu'on a déjà vues et qu'on continue de voir. C'est-à-dire que euh, vous avez euh, énormément de collectes euh, dans les produits de pierre-papier euh, qui, euh, qui collectent très très fort, alors même que euh, ce sentiment général est à la baisse. Et bah, les signes de collecte sont quand même plus importants euh, que, que, que, que, cette, euh, que, que ce sentiment général, qui est un sentiment... Euh, qui euh, voit la hausse des taux et voit l'endettement et voit un certain nombre de, de signaux mais oublie que oublie l'inflation paradoxalement et que aujourd'hui vous avez 2000 milliards euh, d'épargne euh, qui va avoir qui, qui va avoir besoin de bouger euh, dans les prochaines années ça va pas se faire en 4 secondes hein mais vous avez et vous avez une partie de cette épargne qui va aller vers le marché de l'immobilier et ça pour moi c'est vraiment c'est la raison principale qui peut dire attention même si aujourd'hui on voit des fragilités sur le marché immobilier, vous avez une réserve de hausse à cause de l'inflation qui est très importante. Et c'est pour ça que je vous dis il faut faire de l'immobilier anti-inflation, parce que c'est là que cette épargne va aller. Alors bien évidemment, c'est une manière très différente de voir l'immobilier. C'est-à-dire que vous, vous, vous ne regardez plus l'immobilier comme une manière de créer du rendement, euh, mais de protéger de la valeur. C'est la... C'était comme ça qu'on voyait l'immobilier avant les années 2000, hein, très largement. Et ça, et ça change un peu la manière d'investir. Et notamment, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que, euh, bon, je ne vais étonner personne si je vous dis que, ah tiens, le marché s'est extrêmement transformé euh, ces deux dernières années. Pour être plus précis, des choses qui étaient latentes ont accéléré, avec le Covid et ont été beaucoup plus vite que si elles avaient suivi leur pente naturelle. Et donc ça, on va regarder deux, trois choses euh, sur, euh, en particulier, on va regarder trois, trois choses sur la, les, les évolutions internes du marché euh, immobilier. On va regarder la répartition géographique, on va regarder la répartition sectorielle et on va regarder un petit peu euh, le, le, le cas de l'immobilier de rendement euh, qui est plutôt un immobilier de déflation, paradoxalement. Donc géographiquement, il y a quelque chose que j'observe, que moi j'ai annoncé depuis l'été 2020, qui est de se dire... Euh à terme, euh, les grandes agglomérations françaises euh, vont s'épuiser et vous allez probablement avoir un retournement de situation. Et les grandes agglomérations françaises, Paris bien évidemment en tête, mais derrière euh, Lyon, Bordeaux, Nantes, euh, ce genre de villes, qui ont, euh, qui ont vu leur, leur, leur, les prix exploser euh, depuis dix ans, euh, sont probablement au bout de cette hausse. Et pour ça, il faut voir, on va surtout le regarder au niveau de Paris. Donc ça, je tiens à préciser, c'est quelque chose que moi j'ai annoncé à l'été 2020. Donc aujourd'hui, quand on dit Paris a baissé, donc oui, effectivement, Paris a baissé, c'est un mauvais signe. Moi, je prétends que la situation parisienne est particulière et n'est pas précurseur du marché, du reste du marché. À l'inverse, si Paris baisse, c'est parce que le marché se réoriente ailleurs. Et ça, c'est à cause d'un phénomène que les anglo-saxons appellent le « white flight euh, », donc la fuite des Blancs. J'aime pas beaucoup ce mot, parce que c'est un mot qui est très chargé, bien évidemment, et qui est un terme de sociologue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie économique et financière de l'affaire. Et moi, j'ai tendance à appeler, en mode perso, j'appelle ça l'effet Baltimore. Baltimore, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu, et qui, a, qui, qui, qui, a, qui est passée au travers de ce, ce phénomène de « white flight », qui est un phénomène euh, qui est un phénomène euh, qui s'observe très très bien euh, aux États-Unis et euh, un peu, au, dans une moindre mesure au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, où les grands centres-villes très riches se paupérisent euh, à grande vitesse. Dans le cas de Baltimore, vous avez un truc qui est absolument extraordinaire, la paupérisation de Baltimore se fait euh, en une dizaine d'années, de peu près 1955 à 1965, il ne se relève pas euh, de la Deuxième Guerre mondiale, Pourtant, Baltimore, c'est les Liberty Ships, c'est vraiment, c est, c est, c est une ville de, la ville de l'acier, des, des, des chemins de fer. Enfin, il y a vraiment eu une très grande prospérité au 19e siècle et au début du 20e siècle, mais ils ne se relèvent pas. Et en rentrant dans cette crise, il y a un phénomène qui se produit, qui est que euh, les populations noires pauvres des campagnes, qui n'ont plus de travail, convergent vers le centre-ville pour essayer de trouver des moyens de subsistance, et en convergeant dans les centres-villes, font fuir les populations blanches. Et vous avez un échange de population qui est d'autant plus visible qu'il correspond à des catégories précises, qui est que vous avez Baltimore City, qui est une ville qui est blanche à plus de 80% en 1955, et vous avez Baltimore County, donc la campagne autour de Baltimore qui, elle, est noire à plus de 80%, et en 10 ans de temps, ça s'inverse. Et en 1965, vous avez, Baltimore City qui est devenu noir à 80%, et Baltimore County qui est devenu blanche, et vous avez le développement de ce qu'on connaît aujourd'hui, les grands suburbs américains, les Desperate Housewives, euh, les, les euh, euh, et tout, tout, tout cette espèce de truc de, de ces, ces images d'épinales américaines se créent à ce moment-là, mais c'est pas du tout comme ça avant les années 60. Et cette espèce d'échange de population, euh, si on regarde précisément la manière dont ça se passe, on se rend compte que c'est ce qui est en train de se passer à Paris. Alors, c'est bizarre comme ça, parce qu'on dit, bah, attendez, euh, c'est pas du tout ce qu'on voit, les prix euh, montent à Paris. Et oui, mais voilà, et dans les grandes villes et les grandes agglos aussi. Sauf que les phénomènes de white flight, donc cet effet Baltimore, commencent par faire monter les prix. Et ça, on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe à Paris, de manière un peu plus, un peu moins brutale et moins violente qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont, un pays qui est violent et qui est brutal, donc tout se passe un peu moins vite et un peu moins fort chez nous. Mais la première chose qui se passe quand vous avez euh, des, des populations pauvres qui affluent vers un centre-ville, ben, bien évidemment, elles affluent pas n'importe où dans ce centre-ville, centre elles vont d'abord dans les quartiers les plus modestes, elles vont d'abord dans les quartiers pauvres, dans l'Est parisien. Et le premier effet que ça a, ce truc-là, c'est de faire pousser les populations intermédiaires vers les quartiers euh, plus, plus riches. Et qu'est-ce que ça fait quand ces populations-là commencent à migrer vers les quartiers chics Ça fait monter les prix. En sachant que vous rajoutez à ça le fait que ces populations pauvres à Paris se sont accompagnées, il faut bien qu'elles dorment quelque part, une fois qu'elles sont là, elles se sont accompagnées d'une politique de HLM, et donc les HLM, bien évidemment, derrière, ça raréfie l'offre du parc privé et cette raréfaction du parc privé, ça fait que vous faites aussi monter les prix du parc privé. C'est un truc qui a été très, très bien étudié à partir de Delanoé, et aujourd'hui, vous avez moins de 10 des logements neufs à Paris qui sont des logements du cadre privé. Plus de 90 des logements neufs à Paris sont du HLM. Et donc ça, bien évidemment, ça pousse les prix à la hausse. Et donc vous avez ce phénomène où vous avez les populations intermédiaires, les populations ouvrières euh, et les, et les, les, les, les, les, les, les populations, les, les classes moyennes, qui donc se retrouvent poussées vers les quartiers plus chics, mais qui, en fait, assez vite, comme les prix augmentent, n'arrivent pas à tenir, et se font simplement virer. Et vous vous retrouvez avec des villes dans lesquelles on a, de manière assez étonnante, des populations très riches et des populations très pauvres qui cohabitent enfin qui comite pas d'ailleurs, qui, euh, qui, et vous avez ça, euh, qui, qui, qui s'est produit à Paris, vous avez ça qui s'est produit à Paris, euh, qui s'accompagne bien évidemment euh, de hausses euh, d'insécurité et euh, de baisses de salubrité, hein, ça cache Paris, c'est une réalité, et euh, ben, vous vous retrouvez dans une situation où à la fin, l'étape d'après qu'on n'a pas encore à Paris mais qui va venir, qui est que les populations riches et les populations les plus aisées vont finir par quitter, euh, quitter ces grands centres, ces hypercentres urbains, exactement comme ça s'est passé dans les grandes villes américaines. Euh, et, est, et, est, et encore une fois, c'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas ça va pas se passer. C'est en train. En France, euh, c'est pas compliqué. C'est Christophe Dillui avec la France périphérique qui l'a très très bien analysé. Euh, vous avez aussi euh, les, les, les yeux grands fermés euh, de Michel Tribala, ce que j'ai mis son. Enfin, vous avez. Ça a été étudié d'un point de vue sociologique, pas d'un point de vue économique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le point de vue économique. Et aujourd'hui, euh, quand vous regardez un petit peu euh, les évolutions immobilières à Paris, vous êtes en plein, mais vraiment en plein dedans, c est, c est, vous êtes by the book. Euh, aujourd'hui, Paris est devenue une ville très chère, du coup, euh, les populations aisées de l'Ouest euh, s'installent de plus en plus tard, donc okay, ça devient moins attractif, on y arrive plus tard, parce que ça coûte trop cher, et on en part aussi plus tôt, euh, parce que bah, c'est une ville qui est de plus en plus dure à vivre, Paris, euh, paradoxalement. Vous avez beau faire des voies vertes, faire tout ça, c'est est une ville qui, qui est, dont, dont, dont les gens partent de plus en plus tôt. Et ça, c'est n'est pas, pas du sentiment, c'est les chiffres. C'est les chiffres qui le disent, euh, de la même manière que quand vous voyez euh, le, le, les phénomènes euh, de gentrification, euh, en fait, c'est juste un phénomène intermédiaire. Donc tous les gens qui vous disent « Ah mais non !» On a cette idée en Europe que, euh, au contraire, les centres-villes, sont... il y a eu une gentrification et qu'on a viré les classes moyennes. C'est vrai qu'on a viré les classes moyennes. Mais l'étape d'après, c'est que c'est pas, on vire pas non plus les populations les plus pauvres. On vire les populations les plus riches. Et ça, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Euh, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Il n'y a pas de jugement moral. C'est juste une anticipation. c'est-à-dire que Aujourd'hui, le risque principal pour les grandes agglomérations comme Paris, c'est que dans les 10 à 15 prochaines années, vous ayez pour le coup un, un, un véritable effondrement immobilier, euh, de résidentiel en tout cas. Et que l'immobilier parisien perde son attrait, euh, sauf parce que, bien évidemment, vous ayez une reprise en main drastique de la mairie. Mais ce pas facile, parce que les populations sont là. Euh, que, enfin, vous n'allez pas les virer, maintenant qu'ils sont là. Euh... Donc, vous avez euh, ce premier phénomène. C'est tout ça, c'est quelque chose. Là, je vous le fais à l'oral. Euh, dans le dossier, euh, dans le dossier d'investissement, euh, tout ça, euh, et, et je, je l'ai décrit précisément. Euh, et si jamais euh, vous trouvez ça, euh, si vous, si vous voulez aller plus loin, surtout allez consulter le dossier. Je vous mets des, des, des liens ci-dessous. Euh, et du coup, vous avez euh, en dehors, si vous voulez, de euh, de, du développement du télétravail et euh, de l'attrait des petites villes, euh, des petites agglomérations moyennes, euh, vous avez ce phénomène qui est là et qui précède le Covid, qui, qui, qui est une construction euh, qui date de bien avant. C'est quelque chose qui s'enclenche avec de la Noé à Paris, encore une fois. Hein. Le... Et du coup, géographiquement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire, faites attention Là où historiquement, euh, si vous vouliez avoir des rendements, où on allait chercher les grands, les, les hypercentres de Paris, Bordeaux, Lyon, euh, éventuellement Marseille, euh, Lille, euh, ben, Nantes, bien évidemment, euh, Strasbourg, euh, c est, c est, vous avez euh, un risque accru alors qu'à l'inverse... Euh, si vous allez chercher des agglomérations plus modestes, assez bien connectées, euh, soit aux environs de Paris, euh, moi en 2020, je vous disais quoi plutôt que d'investir, allez regarder Orléans, allez regarder Reims, eh ben, Ce sont des villes qui en deux ans ont pris 25%. Alors vous pourriez dire ah ben ça y est c'est fini, non c'est pas fini. Alors, bien sûr euh, si vous étiez à deux ans vous auriez, euh, mais mais on est sur un mouvement structurel de euh, les, nos, les populations sont en train de se répartir différemment sur les territoires grâce au télétravail, à cause euh, des, des difficultés de gestion des grandes villes qui deviennent quand même de plus en plus dures à vivre. Euh, et, euh, et du coup, bah, vous avez ces villes-là. Vous avez, dans le sud de la France, euh, vous avez des villes comme Toulon qui, euh, qui, ont, euh, qui ont bien vu. Vous avez, vous avez tout un tas euh, de, de villes. Euh, pareil, je, je, je fais le tour de ces villes dans le dossier qui, aujourd'hui, offre des perspectives et qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles ne coûtent pas trop cher. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des tickets extraordinaires pour pouvoir rentrer dedans. Euh, et ça, euh, j'entends... Je, Alors oui, ici, si, on l'a dit un peu avec le Covid, mais ça va plus loin que ça. Ça va... Structurellement, vous avez une tendance sur laquelle euh, vous, a, vous pouvez vous projeter sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Euh, le, c'est quelque chose qui est important. Euh, donc ça, vous avez vous avez entre, autour de Paris et dans les agglomérations de provinces bien connectées, ça, vous avez de très très très belles choses à faire. Annecy, euh, vous avez tout un tas de euh, tout un tas de, de, de, de choses à regarder, qui sont plus développés dans le dossier. Euh, vous avez aussi à l'international des choses d'autant plus intéressantes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre avec le marché immobilier, c'est que l'immobilier ne coûte pas cher dans les économies fonctionnelles. Les économies qui marchent bien, on a un immobilier qui ne coûte pas trop cher, sauf, alors, sauf exception. La Suisse est une exception, c'est très particulier la Suisse, c'est encore autre chose. Mais les économies qui marchent bien, ont généralement l'Allemagne par exemple, a un immobilier qui est pas cher. Pourquoi Parce que euh, déjà, c est, c est, les populations sont assez bien réparties, vous n'avez pas une région parisienne surpondérée et du coup les populations bah, vivent encore dans des petits villages qui en France sont très délaissés, bah, ça vit euh, en Allemagne parce que vous avez encore des industries, parce que vous avez encore de l'activité économique en Allemagne, parce que c est, c est, vous n'êtes pas dans la crise industrielle que, que l'on traverse en France. Et la deuxième raison, c'est que comme vous avez une économie qui fonctionne, bah, vous allez mettre votre argent euh, en bourse vous allez euh, enfin les, la retraite des suisses c'est des actions nestlé hein, c'est pas de l'immobilier ou beaucoup moins donc et vous avez une pondération euh, d'immobilier d'investissement euh, qui est plus faible et du coup vous avez des, des prix euh, qui sont plus accessibles et notamment en allemagne Sauf que, bien évidemment, la crise dans laquelle on rentre, l'Allemagne qui va souffrir pendant un moment, c'est pareil, ce n'est pas conjoncturel ce qui est en train de se passer. Euh, très probablement que l'inflation, qui leur fait beaucoup plus mal qu'à nous, euh, et euh, le, le, la crise économique dans laquelle ils vont rentrer à cause de leur faute énergétique, euh, bah, probablement que vous allez avoir, euh, c'est l'immobilier qui va gagner. Donc, euh, aller faire de l'immobilier en Allemagne, ça aussi je le détaille dans le dossier, c'est intéressant. En Suisse, il y a de très belles choses à faire aussi, euh, là, parce que c'est un pays bien géré. Alors l'immobilier en Suisse coûte une fortune, hein, ça n'est pas de problème, mais euh, les équilibres suisses sont, sont ainsi faits qu'il y, y a du potentiel de hausse euh, aussi. Et plus généralement, en Europe du Nord, tous ces pays qui sont euh, qui sont en train de rentrer euh, en, en crise, euh, ben, ça va probablement faire gagner l'immobilier. Euh, donc ça, c'était l'international. Et deuxième, euh, ouais, c'est l'ordre de la révolution, c'est des choses, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais la deuxième observation, c'est euh, l'immobilier résidentiel est en train de revenir en force contre euh, le bureau et les surfaces commerciales. Euh, ça, c'est une autre chose qui est très importante c'est que euh, tout l'immobilier, alors de bureau, euh, vous êtes sur une très, très grande transformation, parce que, euh, le, le, le, et sur le, le commercial, euh, probablement aussi, euh, et alors ça, bah, ça se comprend, euh, c'est-à-dire que, vous, bah, encore une fois, avec le développement du télétravail et les déplacements de population, bah, tout d'un coup, les énormes plateaux sur 10 étages euh, que vous aviez à la Défense, perdent de leur intérêt. Euh, moi, je, je, je connais le directeur financier euh, d'une grande multinationale euh, qui rêve de n'avoir que des bureaux de 100 personnes et pas plus, et qui veut supprimer euh, tous les sièges régionaux euh, de 1000 ou, de, ou 500 personnes ou 2000 personnes. Et je probablement même que s'il pouvait virer son siège, euh, il le ferait. Ça, c'est un peu exagéré, mais et il y a quelque chose... Euh, s'il a la bonne intuition, c'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir des énormes trucs dans lesquels on a 1500 alors qu'en fait, on peut très très bien fonctionner par une d'une centaine de personnes et se retrouver quand on a besoin de se retrouver dans, dans des salles, dans, mais de manière beaucoup plus ponctuelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que là où vous aviez des immobiliers de bureaux très concentrés dans des, dans des centres urbains, ben, vous allez vous retrouver euh, avec de l'immobilier de, de bureaux beaucoup plus éclaté. Et du coup, euh, ben, si vous en voulez un exemple, euh, et vous aviez ce, ce projet pharaonique à la défense des tours jumelles de Norman Foster, qui devait monter à 350 mètres de haut. Euh, il me semble que qu'aujourd'hui, le, le, la tour First doit être à 200... 220, 250, enfin, euh, euh, donc vous aviez ces tours absolument euh, énormes qui devaient, dont on parle, ça doit faire dix ans qu'on en parle, des tours, euh, des, des tours jumelles de la défense. Euh, bon, bah, ben, le projet a été enterré en janvier dernier. Ah bon, alors, il y avait un, il y avait un promoteur russe, forcément, on n'était pas encore en guerre, mais ça allait déjà pas bien. Mais au-delà du promoteur russe, euh, vous n'avez plus à la défense de, de capacité de se dire, tiens, on va, on va aller se faire deux tours géantes de 350 mètres et on va rajouter de la surface de bureaux, d'hôtels de luxe et de commerce. Et de... Déjà, le projet avait évolué justement pour intégrer autre chose que des bureaux. Donc vous avez ce genre de signaux qui est là. Et alors ça, ça joue très très bien sur l'immobilier de bureau. Vous prenez ce qu'on appelle les SIC, les Sociétés Immobilières d'Investissement, ou les Sociétés d'Investissement Immobilier, cotées. Donc celles, des sociétés, euh, l'immobilier qui est coté en bourse. Par exemple, Unibail, Rodamco, euh, Clépierre, euh, Gessina. Donc ces grandes foncières cotées sont massacrées. Et, et toutes ces grandes foncières françaises font euh, soit du commercial, et ça j'ai oublié, pareil, le modèle de l'hypermarché, des, des, des énormes malls euh, qui s'étendent sur des milliers des milliers de mètres carrés. Alors, personnellement, ça m'angoisse. Mais on voit bien que le modèle est en voie d'essoufflement aussi. Et donc, vous voyez, ces grandes foncières sont encore à euh, entre moins 30 et moins 60% par rapport à leur situation pré-Covid. Euh, Unibail, donc le géant des centres commerciaux, est à moins 60%. Vous avez Xavier Niel qui a investi massivement entre 2020 et 2021. Il a pris 24% du Rodamco, c'est beaucoup. Euh, je suis pas sûr que ça marche, son truc, parce qu'il doit... Euh, a priori, euh, vous avez des signaux un peu positifs sur ebay récemment, mais vous avez c'est beaucoup trop léger par rapport aux risque. Euh, et donc, vous voyez bien euh, quand, euh, alors là, c'est le cours de bourse. Vous voyez, le cours de bourse, que le, le sentiment sur ces, ces grandes foncières euh, qui font du bureau et du commerce euh, est mauvais. Et, euh, et en tout cas, c'est pas du tout. Euh, on ne sait pas où, où on va. Euh, et, et ces gens qui, qui ont des, des, des surfaces de bureaux à Paris, en, en région parisienne, sur des tours et des tours et des tours, c'est pas dit que ce soit là qu'on aille chercher de la surface dans les 15 prochaines années. Probablement non, d'ailleurs. Euh, et donc ça, on le voit donc très très bien sur ces foncières cotées. Euh, les foncières côté françaises ont toujours été très spéculatives. Ça monte de manière incroyable, ça redescend de manière encore plus brutale. Euh, ça, ça fait vraiment le yo-yo, c'est nos foncières. Euh, mais là, ouais, là particulièrement, c'est-à-dire que vous regardez par rapport au reste de, de l'économie, ils ne se, se sont jamais vraiment relevés euh, de... Depuis, de, de, depuis le Covid, alors encore avec la guerre en Ukraine encore plus, avec l'inflation ils se font démonter. Pas, tout ça est pas très bon. Et là où ça devient plus étonnant sur cet immobilier commercial et de bureau, c'est que c'est aussi le secteur privilégié des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Alors, vous savez que moi, j'ai une grosse dent contre les SCPI, euh, en particulier sur la mode depuis quelques années euh, de mettre des SCPI dans les assurances-vie. Je vous mets un lien aussi en description. Euh, les, euh, mettre une SCPI dans une assurance-vie, euh, c'est péché. Il faut pas faire des choses comme ça. Vous avez des problèmes de liquidité de ma boule. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo, mais euh, une SCPI, c'est quelque chose qui est peu liquide. Une assurance-vie, légalement, c'est très liquide. Donc, mettre quelque chose d'illiquide dans une enveloppe liquide, à un moment, ça se passe mal. D'abord, ben bon, bref. Euh, donc, les SCPI, qui sont elles aussi très parisiennes et très bureaux et commerce dans le secteur, ça ne veut pas dire euh, dans le dossier d'investissement, je, je conseille une SCPI, donc je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du je suis juste en train de dire, d'un point de vue du secteur, si vous prenez la moyenne, euh, vous avez un secteur qui est extrêmement mal orienté parce qu'ils ont chargé à fond euh, Paris, euh, grand centre urbain et euh, bureaux euh, et commerces. Donc les IA ne sont pas bien. Euh, et alors les SCPI, il y a quelque chose en plus, c'est que c'est assez opaque et que comme ce n'est pas coté, bah, vous avez simplement euh, des parts, euh, vous avez, vous avez seul, simplement la, la société de gestion qui va publier des valeurs de parts. Comme ce que je vous disais depuis le début, les collectes sur l'immobilier sont très fortes les valeurs de parts ont tendance à continuer à augmenter et qu'aujourd'hui, vous avez toujours plus de gens qui achètent des parts de SCPI que de gens qui veulent en vendre. Donc, euh, vous avez, vous, les valeurs de parts vous permettent pas euh, de connaître vraiment la santé de, des SCPI. Et généralement, on vous dit, bah, vous voulez avoir la santé d'une SCPI bah, vous regardez son taux de rendement. Euh, et les d'ailleurs, on dit, les CPI bon, on, a, on, on nous avait tous dit, attention, euh, c'est du bureau, c'est du commerce, ça va se péter la gueule. Ah ben non, les rendements des CPI se maintiennent, vous êtes encore à 4,5-5% de rendement de SCPI en 2021. Génial, les gars. Euh, sauf que, quand vous regardez à l'intérieur euh, de ces sociétés, alors malheureusement, il faut, faut, faut rentrer dans chaque dans, dans, dans, dans, dans chaque société pour voir comment ça se passe, ben, vous vous rendez compte que c'est pas si rose que ça. Euh, pourquoi ben, Si vous prenez, vous allez regarder le rapport annuel, par exemple, d'Edissimo, qui est la plus grosse SCPI en France, ils ont 4 milliards sous gestion, euh, ils existent depuis très longtemps, hein, ça fait une 30, 35 ans qu'ils sont dans le coin. Euh, ben, Edissimo, euh, oui, euh, aujourd'hui, ils maintiennent à peu près. Alors, Edissimo, déjà, ils sont, de, si ma mémoire est bonne, à 3,60 de, de rendement euh, en 2021. Déjà, 3,60% de rendement en 2021, ce n'est pas 4,5%. Quand vous avez de l'inflation qui commence à chauffer fort, euh, vous commencez à vous demander si ça vaut le coup de placer euh, dans une enveloppe dans laquelle il faut partir pour au moins 8 ou 10 ans euh, donc une enveloppe assez liquide, euh, si vraiment ça vaut le coup, euh, avec beaucoup de frais, Hein, vous avez des frais d'entrée euh, généralement. Alors, les je ne sais pas en particulier, mais généralement, vous avez 10% de frais d'entrée sur ce genre de produit. Donc, si derrière, on vous rend du 3%, euh, et qu'en plus, vous avez de l'inflation, euh, le truc devient tout d'un coup euh, assez peu intéressant. Mais, donc, le 3,60% des DICIMO, euh, il faut voir que derrière, euh, c'est pas le résultat de la, fo de la foncière. Eux, ils ne font pas ça. Euh, ils sont en train de manger sur leurs réserves. S'ils avaient, s'étaient contentés euh, de rendre le, le résultat, ils auraient fait du 3,20%. Donc là, ils piochent dans leurs réserves. Et donc, vous vous retrouvez euh, dans euh, ces fonds. Donc vous vous retrouvez avec un énorme problème de goulet d'étranglement, avec des valeurs de parts qui augmentent, euh, des, euh, des prix à l'immobilier qui sont encore à la hausse, des rendements qui baissent. Euh, et euh, derrière des produits peu liquides. Et donc le problème d'un truc comme, comme Edissimo, euh, et vous en avez plein d'autres derrière, j'en ai regardé quelques, quelques autres, c est, c est, c est que je, je les ai pas tous faits parce qu'il y a quand même un paquet de, de SCPI, et encore une fois, il y a des SCPI qui sont bien gérés, il y a de très belles choses, mais vous prenez les gros mammouths, euh, les, les gros mastodontes, alors, qui sont pas ceux sur lesquels vous allez aller euh, généralement quand vous faites de la, euh, quand vous allez chercher une, avec votre gestionnaire une SCPI en particulier, c'est généralement les trucs qui sont balancés dans des contrats d'assurance vie, dans des fonds qui sont balancés et qui ont fout ça euh, sous le tapis. Euh, mais n'empêche que c est, c est, ce sont eux les plus gros, quoi. C'est eux qui, qui récoltent le plus d'argent euh, à la fin, quand même. Donc euh, c'est les banques qui les fourguent derrière à des gens qui savent pas trop ce qu'ils achètent. Alors il faut que je fasse attention parce que les SCPI, il y a un truc, euh, ils aiment, y a, y a, vous avez une petite mafia des vendeurs de SCPI qui détestent qu'on attaque leurs produits euh, et qui euh, mordent très très fort à chaque fois qu'on va dire que, qu'attention les gars parce que vous avez quelque chose qui est très peu liquide et que le gros problème de, de, de, de ces SCPI euh, qui euh, se sont mal orientés depuis 10 ans euh, et qui ont eu leur, leur, leur, leur, qui ont eu leur, leur vache euh, leur vache grasse et qui rentrent en période de vache maigre euh, parce qu'elles vont pas pouvoir euh, vendre facilement, elles vont pas pouvoir basculer facilement et changer de secteur, euh, c'est que bah, vous avez des rendements qui baissent parce que bah, vous êtes mal positionné, ou en tout cas le, le positionnement a changé. Vous avez de l'inflation qui monte. L'inflation change tout dans cette affaire-là. Vous avez de l'inflation qui monte, bah, à un moment les gens vont vouloir en sortir. Et à un moment, si vous avez trop d'inflation, les gens vont se dire bah, « Oui, d'accord, j'ai mis 10% de, de frais d'entrée euh, il y a 3 ans, 4 ans, mais c'est pas grave, je vais prendre ma perte et je vais demander à sortir. » Qu'est-ce qui se passe le jour où vous voulez revendre une part de la CPI, euh, une SCPI, c'est pas compliqué, vous, vous appelez la société de gestion et vous dites « bonjour, je vais revendre ma part ». Aujourd'hui, aucun problème. Aujourd'hui, aucun problème parce que vous avez plus de gens qui veulent, euh, qui veulent acheter des parts que de gens qui veulent vendre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc du coup, vous voulez vendre votre part, la, la société de gestion va vous prendre votre part et va le donner au suivant. Et généralement, ça prend 15 jours, ça prend un mois, c'est rapide. Mais le jour où vous avez un retournement de situation, le jour où vous avez votre grosse foncière qui est plus capable de donner du 3% que 2,5%, 3% parce que la situation continue de se dégrader pour eux, que vous avez de l'inflation à 6, 7, 8, 9%, que tout d'un coup les gens disent « mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là à avoir un truc dans lequel je suis bloqué et dans lequel en plus je perds 6% en net tous les ans ?» Vont vouloir sortir. Et là, si tout d'un coup, vous avez un retournement et que vous avez beaucoup plus de gens qui veulent sortir que de gens qui veulent rentrer, et là, tout d'un coup, ça ne ça, ça tient plus. Pourquoi ça tient plus Parce que euh, parce que déjà, la société de gestion n'a aucune obligation de vous reprendre les parts. C'est un truc, d'ailleurs, que vous pouvez regarder quand vous souscrivez une SCPI, c'est de voir si les fonds, généralement, les SCPI bien gérés mettent un peu d'argent de côté pour pouvoir racheter les parts et pouvoir lisser un peu les cours. Pas les cours, pardon, les lisser un peu l'offre et la demande. Mais si, si, vous, si tout d'un coup... C'est-à-dire une SCPI où tout d'un coup, vous avez les gens qui veulent absolument euh, vendre leur SCPI. La SCPI, s'il n'y a pas d'acheteur de, de l'autre côté, la seule chose qu'elle peut faire. Une fois qu'elle a épuisé le peu de réserves monétaire pour servir ça, il faut qu'elle vende des immeubles. Ça ne se vend pas comme ça, un immeuble. Surtout qu'a priori, euh, ce n'est pas au meilleur moment euh, que ça arrive. Donc en plus, elle va vendre ses immeubles de manière totalement décotée. Et bref, vous avez des spirales infernales où ça peut très très très très mal se finir. Donc, je suis pas encore en train de vous dire, je suis, encore une fois je suis pas en train de vous dire que euh, il faut ne euh, faut pas investir en SCPI, ce que je suis en train de dire c'est attention, si vous avez regardé des SCPI euh, regardez ce qu'il y a dedans. Regardez euh, parce que si vous avez du bureau parisien euh bah il faut faire c'est pas du tout évident que dans les 10 ou 15 prochaines années le truc se maintienne en sachant qu'une SCPI c'est un investissement encore une fois à 10 ans, à 15 ans, c'est ça l'horizon de temps. Euh, regardez ce qu'il y a dedans, regardez les conditions. Euh, encore une fois, je, moi dans le dossier d'investissement, je propose je, il y a une petite pépite que je vous ai trouvée, mais un truc c'est génial ce, ce, ce machin. Les mecs sont vraiment, ils ont trouvé un truc, mais ils, ils sont vraiment, ils ont été très très forts. Donc, donc ça existe encore une fois, mais assurez-vous d'avoir un bon conseiller en gestion de patrimoine. Assurez-vous qu'il y ait quelqu'un, assurez-vous qu'il y ait au moins si c'est pas vous quelqu'un qui fasse le boulot. Donc ça c'est très important parce que de manière générale sur la pierre-papier, euh, ce retournement de conjoncture qui euh, fait que là où vous aviez Paris et les bureaux euh, qui avaient le vent en poupe, euh, c'est en train de se retourner, et vous avez tous ces produits de pierre-papier -papier qui sont ultra chargés là-dedans et qui pour 10-15 ans euh, c'est pas bon. Alors si ce que vous avez déjà, si vous avez déjà des SCPI, si vous avez déjà des choses en portefeuille, je suis pas en train de vous dire de paniquer dans la seconde. Je suis en train de vous dire de regarder, de faire un tour de, de ce que vous avez. Si, si vous savez pas, éventuellement d'appeler votre conseiller, de prendre le temps de regarder et de réfléchir deux secondes. Dans ce cadre-là, qui est un cadre euh, d'inflation euh, et de, de révolution immobilière, dans lequel là, on est, les endroits où on travaille, où on consomme et où on vit sont en train de changer drastiquement. Et ça va pas. Vous avez un article du Figaro qui est très intéressant et qui disent Oh, les Français en ont marre du télétravail. » Ah, vous dites ah, bah, peut-être que la foule en fait se plante et que euh, finalement bah, le, le, le, le télétravail est en train de s'essouffler, qu'on va revenir à une sorte de monde d'avant. Non, On ne reviendra pas à un monde d'avant. Et l'article du Figaro, faut, faut jamais regarder les titres dans, les, dans ces trucs-là. Faut regarder ce que dit l'article, que dit l'article. Que oh tiens la part de télétravail continue d'augmenter, qu'elle est plutôt basse en France par rapport au reste de la tendance européenne, donc vous avez de la réserve, et que, effectivement, ce que disent, euh, le, ce que dit l'enquête dont parle Figaro, c'est que ceux qui font du télétravail, je suis bien placé pour le savoir, euh, trouvent que bah, on perd un peu la dimension sociale du bureau, on perd la machine à café, on perd les copains et qu'on se sent un peu seul, on perd du lien et que la réunion Teams sous Zoom, ça change pas, ça, ça fait pas la machine à café. Bah, bien évidemment, vous croyez quoi Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir au bureau. Ça veut dire que vous allez avoir dans les années qui viennent, des développements d'offres de travail, de, de coworking, de d'espaces de, de travail partagés, dans toutes ces petites villes de province à forte qualité de vie, où vous avez de la sécurité, de la propreté, des réseaux de transport qui fonctionnent, là où vous allez avoir des coworking vous allez avoir tout d'un coup toute une, une offre qui va se créer. Alors. A priori, c'est compliqué euh, d'aller investir là-dessus aujourd'hui, euh, d'aller investir sur le renouveau de l'offre de bureau. C'est pas facile, parce que les géants français euh, ont un peu foiré le truc. Euh, vous, avez, euh, vous avez quelques grands groupes français euh, qui se positionnent un peu sur le coworking, mais ils sont arrivés trop tard, trop faibles. Savez, malheureusement, ils sont plombés par le reste de leur activité. Euh, vous avez bien évidemment dans le coworking euh, l'énorme scandale euh, WeWork donc, que j'ai traité dans mes colonnes. Euh, donc WeWork qui à un moment été valorisé plus de 40 milliards de dollars euh, en 2019, qui a fini par être introduit en bourse euh, à, à 9 milliards et qui a encore perdu les deux tiers de sa valeur depuis. Donc euh, vous avez ce truc qui est un, vraiment une arnaque totale WeWork, hein, que, que j'avais annoncé à l'époque si je m'avais moins bonne. Euh, et, et du coup, bah forcément, euh, ça fout, ça fout un peu. <rire> ça, ça, ça c'est des, des, des scandales qui euh, font mal à un secteur tout entier pendant longtemps. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir derrière de, de, de géants côté de, du coworking qui va facilement émerger après ça. Donc vous n'avez pas de solution. En plus, les, les autres grosses machines de coworking sont elles aussi très concentrées sur les centres-villes, Lyon, Paris, euh, surtout. Et euh, quand vous regardez les, euh, les, les, les co-working qui existent aussi euh, dans les petites agglos de province euh, qu'on vise, bah, c'est des indépendants qui font très bien leur boulot, qui n'ont pas besoin de groupe, qui n'ont pas besoin de structure euh, chapeau et qui ont besoin de personne. Et du coup, d'une certaine manière, la place est déjà prise, tant pis pour vous les gars. quoi. Euh, et à la limite, c'est aussi bien comme ça. Et à la limite, on en revient dans un instant, mais là où c'est intéressant, c'est d'aller investir sur du crowdfunding, sur, sur du, du, du, du, de l'investissement participatif immobilier. Il y a de très belles choses à faire et là, on peut trouver des opportunités pour aller investir comme ça. Mais donc, euh, voilà, vous avez ce changement sectoriel, changement géographique avec les, les, les hyper qui sont en train de perdre euh, assez vite. Vous avez, donc, sectoriellement, euh, le bureau et, le, le, et les commerces qui sont aussi en train de, de, de changer très fortement. Et vous avez, à l'inverse, le résidentiel où aller chercher, encore une fois, petits agglos euh, à, à forte qualité de vie euh, et bonne connexion, et c'est ce qui a pris depuis deux ans. Je répète, hein, parce que ça, c'est un truc que j'ai déjà écrit il y a deux ans et euh, c'est confirmé. Donc ça, ça marche très très bien euh, et je fais encore euh, un petit détour sur euh, l'immobilier de rendement qui est le truc qui est très très très à la mode depuis 5-6 ans, surtout chez les jeunes, qui est euh, on va arrêter de regarder la valorisation de mon bien immobilier, je m'en fous, je vais regarder le rendement euh, de mon bien d'investissement. Je vais aller regarder, euh, je vais aller chercher un bien qui euh, va me rapporter plus qu'il me coûte euh, en charge, y compris en charge de crédit, bien évidemment. Et comme ça, je, peux bien, je me fiche complètement euh, si euh, la valeur de mon bien baisse de 30%. Tous les mois, je gagne un peu d'argent. Et comme tous les mois, je gagne un peu d'argent, eh bien, je peux, je, mes capacités financières sont pas grévées. Et du coup, une fois que j'ai acheté un appartement, je peux en acheter un deuxième, puis un troisième. Et derrière, je peux me constituer un petit parc immobilier et je peux me mettre à vivre de ça. Ah, c'est le truc, le, le grand rêve d'indépendance chez les jeunes qui en ont marre d'avoir des patrons à la con, qui en ont marre d'avoir des bullshit jobs. Ça aussi, j'en ai parlé, des bullshit jobs. Et du coup, cette aspiration à l'autonomie qui passe par là. Alors c'est super, mais euh, on, est sur, euh, on est en fin de, de cycle là-dessus. Et aujourd'hui, ce sont des stratégies qui sont devenues extrêmement dangereuses. Bah, pour une raison assez simple, c'est que vous avez vu euh, la première raison... C'est que vous, ça marche, euh, ces stratégies d'immobilier de rendement euh, fonctionnent dans euh, des, euh, des périphéries d'agglomérations dégradées euh, type euh, Tourcoing, euh, Mulhouse. Euh, donc vous êtes dans des endroits euh, où euh, il n'est pas du tout évident que dans les 20 ou 25 prochaines années, vous réussissiez à, à collecter des loyers. Désolé euh, enfin c'est très sérieux ce que je vous dis là euh, le, euh, et que bien évidemment c'est pas parce que vous n'arrivez pas à collecter le loyer que la banque euh, va, ne va pas vous demander de rembourser votre crédit donc vous avez un gros problème vous avez avec l'inflation une augmentation des charges très importante euh, des loyers euh, vous avez probablement une, une augmentation de la fiscalité qui risque d'arriver à un moment mais vous avez des loyers qu'on a bloqués donc votre équilibre assez précaire euh, politiquement peut s'effondrer et risque de s'effondrer euh, politiquement et économiquement à cause de l'inflation et euh, parce que non seulement on va vous refuser d'augmenter les prix, mais en plus vous êtes dans des zones où vous pouvez sans doute pas augmenter les prix. Euh, donc vous avez vraiment, euh, vous avez vraiment sur l'immobilier de rendement, euh, entre le risque inflationniste, et le risque politique et le risque fiscal, euh, et le fait que pour réussir à avoir un rendement positif, bah, il faut diminuer au maximum la mensualité de votre crédit. Et si vous voulez diminuer la mensualité de votre crédit, il faut l'allonger le plus longtemps possible. Il faut l'étirer, l'étirer, l'étirer, l'étirer, l'étirer. Et ça, pareil, il euh, euh, y a un moment, c'est risqué de croire que vous allez pouvoir, euh, dans les temps chaotiques euh, actuels, vous projeter sur 25 ans, ou même sur 20 ans. Euh, donc, cet immobilier de rendement... Euh, à cause des changements récents est devenu, était déjà risqué avant parce qu'on se projetait sur longtemps, mais alors là c'est devenu carrément euh, c'est carrément dangereux. C'est pour ça que je dis attention. Alors euh, je mets deux exceptions, euh, deux exceptions fortes. Euh, il y a deux endroits où ça marche encore, il y a deux villes et un type d'investissement où vous pouvez encore le faire où ça marche. C'est traité dans le dossier, ça aussi. Euh, mais voilà, vous, c est, c est, vous avez là un petit peu le, le, le cadre euh, le cadre global euh, de l'investissement immobilier. C'est vraiment désolé, cette vidéo est très très longue, mais j'espère qu'elle est intéressante, euh, et euh, j'espère qu'elle va vous donner envie de lire le dossier. Euh, parce que donc vous avez vraiment euh, ce, ce, ce, l'inflation, ce, ce différentiel entre les taux et l'inflation qui, qui fait que vous allez avoir... 2 000 milliards d'épargnes qui vont devoir se déverser quelque part, en partie, pas toutes bien évidemment, euh, et qui, dont une bonne partie, est déjà en train et va continuer à se flécher vers le marché immobilier. Euh, mais, donc, donc, vous avez un potentiel de hausse du marché immobilier, mais vous avez en même temps un marché qui se transforme très profondément. Euh, et euh, les hausses vont pas, il suffit pas d'arroser partout. Il faut être sélectif, bien évidemment. <rire> C'est l'impression d'être... Ouais. À un CGP à la con, il faut être sélectif, il faut faire attention à, à, à là où vous allez, et encore une fois, euh, euh, donner des points aux petites agglomérations bien gérées, euh, avec de, une bonne stabilité politique, avec des maires qui bossent bien, avec de la sécurité, de la propreté, c'est con, hein, mais c'est que comme ça que ça marche, des stations balnéaires aussi, euh, et vous avez... mais alors ça, ça a déjà beaucoup beaucoup monté ça. Euh, donc, vous avez vraiment de très belles choses à faire à ce niveau-là. Sur les investissements, euh, bien évidemment, les investissements en direct, euh, c'est quand même euh, là où vous avez des plus belles opportunités. Maintenant, vous avez des gens qui n'aiment pas ça, qui ne peuvent pas, ça demande du temps et de l'énergie quand même. Donc, euh, vous avez quand même quelques beaux investissements à faire en pierre-papier. Je vous dis, moi, j'ai une très très belle SCPI à vous proposer. Et dernière chose, le crowdfunding immobilier. Euh, qui Alors là, vous êtes sur de la promotion ou de la euh, réhabilitation immobilière. Ça, c'est un truc qui marche très très bien qui me plaît beaucoup. Vous savez que moi, j'aime beaucoup le financement participatif en général. Et euh, c'est une logique assez simple, euh, c'est que vous allez partager un peu du risque du promoteur. Euh, et de la banque, euh, et vous allez pouvoir, sur une durée de euh, généralement entre euh, 18 mois et 36 mois, un peu plus, un peu moins, euh, vous allez pouvoir générer euh, entre 7 et 12% d'intérêt risqué. Mais, comme vous êtes sur du participatif, vous pouvez mettre des tickets à 1000, 2000 euros, et donc vous pouvez euh, financer beaucoup de projets. Il faut surtout financer beaucoup de projets en même temps, et du coup, vous diminuez votre risque. Comment ça marche, l'immobilier participatif L'idée est assez simple, c'est-à-dire que vous vous dites, ben, vous avez un promoteur euh, qui doit apporter, on va dire 20%, je, je prends un, un chiffre rond pour faire simple, du montant de sa promotion, et une banque qui va le financer, qui va accepter de financer 80%, parce que la banque comme ça prend pas trop de risques, euh, même si le truc se vend pas au bon prix, euh, elle a un petit tampon. C'est ce qu'on appelle un peu des, des pré mezzanines mais en, en, en immobilier, c'est pas forcément de la mezzanine. En, en, c'est quelque chose, pareil, je vous renvoie au dossier, c'est très vaste ce qu'on peut faire. Mais bref, donc vous avez ce promoteur qui, euh, bah, s'il met 20%, il va pouvoir faire un projet. Mais s'il met 10% qu'il partage avec vous, euh, il va pouvoir faire deux projets. Et donc, euh, il va, et du coup, il va pouvoir, lui, à partir de ses fonds, euh, faire deux fois plus, avoir deux fois plus d'activités euh, et euh, en vous ouvrant euh, cette dette-là, en sachant encore une fois que euh, vous avez un risque en capital, vous pouvez tout perdre. C'est de la promotion, hein, c'est très important, mais euh, c'est euh, vous avez des garde-fous qui marchent très très bien en financement participatif, qui est que euh, bah, vous avez un des plateformes qui sont co-investissent avec, co avec vous. Donc, euh, elles prennent le risque avec vous, donc elles font attention. Euh, vous avez bien évidemment euh, la, le fait de diluer votre risque sur beaucoup d'investissements. Ça marche très très bien et vous avez des plateformes qui ont des taux de défaut qui sont vraiment pas très élevés. Et ça, Bien sûr, ça risque d'augmenter un peu dans ces prochaines années et ça peut augmenter. Oui, ça va grappiller un peu les taux, les rendements, mais on a de la marge. Euh, et euh, vous avez aussi euh, dans les contrats, alors ça ça va dépendre un peu des, des plateformes, mais vous avez des plateformes dans lesquelles euh, les, euh, les, les promoteurs euh, les promoteurs couvrent complètement le risque et que s'il y a faillite, c'est couvert sur leurs biens propres. Et donc euh, vous avez des risques qui deviennent assez qui sont limités. Il y a toujours du risque. Euh, et et c'est quelque chose qui est très important euh, sur le financement participatif. Vous avez un risque, mais quand vous le faites correctement. C'est franchement j'ai beaucoup beaucoup de mes lecteurs qui sont rentrés là-dedans et qui sont hyper contents et encore une fois à chaque fois vous êtes sur des durées 12 18 mois, 3 ans vous n'êtes pas sur un truc qui vous engage à 15 ans, euh, vous choisissez vos projets, vous les diversifiez, vous pouvez en avoir selon ce que vous avez à mettre, mais vous, même avec 10 000 euros, vous pouvez en avoir 10. Donc si vous en avez un qui fait qui fait faillite, et vous n'êtes pas à 10% de taux de faillite, de taux de défaut sur ces trucs-là, aujourd'hui vous êtes à, à quelques, ça dépend des plateformes, mais vous êtes généralement euh, à, à 2% maximum. Défaut partiel, je parle même pas de défaut complet. Donc, euh, donc, donc vraiment, vous avez des, des très belles choses à faire, et des choses qui vous permettent d'investir à l'étranger, euh, qui vous permettent d'investir en, en Suisse notamment, euh, qui vous permettent d'investir justement euh, beaucoup plus facilement euh, dans ce cadre que je vous ai donné, deux petites accumulations de province sur du résidentiel, euh, là où euh, ben, les, les, les, grands, là, les, les grandes foncières de pierre-papier sont encore engluées dans le bureau parisien. Euh, donc vous avez de belles choses à faire ici aussi. Euh, donc j'ai mis tout ça dans un gros dossier, qui à mon avis euh, est carrément intéressant. Euh, donc pour vous le procurer, je vous mets le lien euh, ci-dessous. Euh, ça vaut le coup, ça vaut le coup parce que, parce qu'on on est dans, une, dans un moment où on sent tous un petit peu, euh, tous les gens qui ont du capital euh, commencent à sentir la chaleur, euh, la, la, la, la, la chaleur de, de, de l'inflation, euh, l'argent qui commence à chauffer, qui commence à brûler les doigts, euh, et euh, si en plus, euh, on ne fait pas l'effort d'aller regarder les belles opportunités qu'il y a en, en immobilier, et qu'on on regarde uniquement avec les yeux d'hier, euh, et qu'on se dit « Ah ben non, dis donc, le bureau à Paris, euh, ça va pas fort. »« Ah non, ça va pas fort, c'est sûr, et ça va pas aller plus fort. » Donc c'est sûr que si vous regardez euh, le biais actuel, vous n'avez pas un truc très folichon, mais... Si on se projette un peu et on a les moyens de le faire, euh, on a de très belles choses à faire. Et si on se prive de l'immobilier euh, pour se protéger de l'inflation, euh, on est mal parti parce qu'on va pas tout mettre en or. <rire> bon, allez, euh, cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Euh, allez au dossier et moi, je vous dis à votre bonne fortune.